il va à une interview, celle d'un frère franciscain français. Il est venu en Terre Sainte, en pèlerinage, grâce à la Caritas France, avec un groupe de gens en précarité, des gens de la rue, des gens de ce qu'on appelle le Car-Monde, venus en pèlerinage découvrir que la Parole de Dieu s'adresse aussi à eux et que le salut leur est aussi offert à eux. Un article qui nous fait découvrir un livre celui du cartographe palestinien Khalil Tafagji. Depuis 40 ans, il cartographie la Palestine. Ses constats sont passionnants. Il nous donne une autre image géopolitique, un livre à découvrir grâce à cet article. Alors, il faut lire tout le dossier. Le dossier nous propose six façons d'être présent aux chrétiens en Orient, les aider. Alors on peut être patriarche oriental, on peut être franciscain et irakien qui part en Syrie avec une expo, on peut être libanais qui vit à Paris ou parisien qui vit au Liban. Six façons d'être présent, d'aider les chrétiens. Et puis une septième façon d'être auprès des chrétiens de Terre Sainte, c'est de s'abonner à Terre Sainte Magazine.